Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau chandail de Weedman. Weedman Blue Dream 22% THC. Et puis dans le dos, c'est écrit « J'attends le facteur ». Allez vous procurer ce chandail-là. Euh, il va seulement en avoir 12 exemplaires. J'en ai gardé un pour moi. Il va en avoir seulement 11 à vendre. Euh, L'autre T-shirt a été épuisé. Merci à tout le monde qui a participé, euh, 24 t-shirts ont été euh, distribués, un pour moi, 23 pour vous. Euh, quoi, t'as mis du tabac dans ton joint, des c'est terminé. Merci à tout le monde qui m'ont euh, encouragé avec ce t-shirt-là. Donc celui-là est un peu plus rare, allez vous acheter ça et puis il va y en avoir un troisième éventuellement, un peu différent, euh, vous m'avez donné quelques idées et puis... Euh, le troisième s'en vient très bientôt. Aujourd'hui, pour euh, célébrer euh, l'arrivée du T-shirt Blue Dream, quoi de mieux que de fumer un Blue Dream, le Rise de Tokyo Smoke. J'avais déjà fait la vidéo sur ça. Euh, un Blue Dream qui n'est pas du vrai Blue Dream. Et pour l'occasion, pour mettre un peu de piquant euh, à cette vidéo, on va appeler Tokyo Smoke. Et puis on va leur demander c'est quoi qui y a à l'intérieur de ça. Euh, Ce Blue Dream-là, il est mélangé avec quoi j'ai remarqué que Tokyo Smoke, c'est une boutique en Ontario euh, qui vend les, les cinq cannabis qu'on connaît là, à la SQDC. Le Go, le Non, excusez-moi, je pense aussi Edison, tous les produits Canopy finalement, tous les produits Canopy sont dans la boutique Tokyo Smoke. Je viens de réaliser ça, je pense. All on va appeler Tokyo Smoke. Euh, vous savez que Winman dit toujours la vérité, mais là, je vais être obligé de mentir pour avoir le plus d'informations possible. Euh, sûrement qu'ils vont me dire euh, soit que c'est personnel, que c'est privé. Mais on va essayer. On va essayer de gratter un peu plus. Parce euh, que ben, ce pas du vrai. Blue Dream. OK, on va trouver le téléphone. That's it. That's it. C'est parti les boys. On appelle Tokyo Smoke. C'est le même avec Windman. Le seul Blue Dream, c'est Aurora qui le fait. Tokyo Smoke, may I help you? Yeah, uh, I'm a customer from uh, Quebec and uh, I have a question about the Rise, the Tokyo Smoke Rise product. Yeah, what's your question? Uh is a blue dream is it a mix blue dream with something else or uh, it's only blue dream inside? So, uh the rise changes depending on the season. So every season it's going to be different. I can let you know. I can check for you if you want. Okay, thanks. Yes, I'm going to wait. Okay, one second. Ça va changer à chaque saison. Le rise va changer à chaque saison. Très ça saute bro? D'après moi, on n'avait pas la bonne saison, là. On fumait pas du Blue Dream, le go, là. Tu sais, ils sont comme en retard de 2-3 saisons à SQDC, là, tu sais. Check bien ça, le Blue Dream, ça va être juste être l'année prochaine. Tabarnak, c'est dégueulasse, man. Je t'ai vu, tu recommander ça, Moonrise. Rice? Spike, non, man. Hi. Yes. So, right, so right now I have a, a blue dream. Now it's blue dream, alright. So, uh, it's not a cross blue dream, it's just blue dream. This is the infor information that you have. All right, you're perfect. Perfect. And the next yeah. season, it's uh, in three months, in four months? Well, we have it in four months. All right, perfect. Sorry, sorry, sorry, what are you asking? You you you, you just said that the rise is going to change every season? Yeah, yeah. So the lineage changes depending on the season, yeah. So uh in March, it's going to be something else. It's going to be not the Blue Dream. Yeah, exactly. Probably Blue Dream Else, maybe. Thanks a lot. No worries, thank you. Bye bye. Okay, bye. All right, était dans le roche, était dans le roche, euh, clairement. Euh, mais là, tu vois, ça dépend des saisons là. Pas moi qui le dit là. Parce que là, dans une autre saison, ça va être. À la fin, elle a dit Blue Dream mélangé, mais d'après moi, ça va être complètement autre chose que du Blue Dream. Ça voudrait tu euh... C'est pas un produit mélangé. D'après moi, ça va être comme quand on a perdu le Purps de Grell. J'avais appelé Grell, et puis qu'est-ce qu'il m'avait dit? I-Park. I-Park, ça appartient à Grell. Il m'avait dit que ce serait peut-être juste, euh, justement, une production. Et puis qu'il euh, y aurait une autre variété qui serait poussée à la place du Purps. Et puis là, Whitman avait fait une mini-plane, j'avais dit que le Purps était très populaire. Et qu'il nous fallait le Purps à la SQDC. Ils ont écouté Winman, ils ont ramené le Purps à la SQDC, merci à Hy-Park. Donc... Euh, donc, euh, pour ce qui est du Tokyo Smoke Rise, ils nous disent que c'est du Blue Dream, mais là, la petite fille, elle travaille dans une boutique. Elle n'a pas les, toutes les informations, euh, c'était pas le bureau chef que j'ai appelé. Mais ce qui est intéressant, on a appris quelque chose aujourd'hui avec Winman. Euh, c'est que le Rise va changer de variété à chaque saison est-ce que ça va être 4 fois par année est-ce que ça va être 3 fois par année je sais pas mais dans une année il y a 4 saisons donc pour tous ceux qui se demandent si le t-shirt euh, est bleu ou mauve et puis qui disent que c'est pas du vrai, un vrai bleu ben moi je vous rappelle euh, que c'est pas du vrai blue dream. Ciao.